Bonjour, je me présente, je suis Micheline Durocher, présidente de GMI. Il me fait plaisir de vous présenter la première série de cinq vidéos, dont le sujet est le service à la clientèle relationnel. Depuis plus de 17 ans, je vois l'évolution et l'utilisation du service à la clientèle dans plusieurs industries et je veux aborder avec vous l'aspect relationnel que l'on oublie trop souvent. Vous vous dites peut-être « le service à la clientèle ». Une notion qui a été vue et revue plus d'une fois. Il y a effectivement plusieurs visions, plusieurs façons de le faire exister. Les compagnies le servent à leur propre sauce, mais en comprennent-ils vraiment l'essence et la valeur ajoutée? Le service à la clientèle, c'est le client d'abord. C'est répondre à son besoin. C'est être là pour lui quand il en a besoin. C'est être en relation avec lui peu importe son stade décisionnel. Le service à la clientèle ne se limite pas à répondre à une question ou encore à offrir un service après-vente. Bien au contraire! Dans cette série de cinq vidéos, nous verrons comment humaniser votre service à la clientèle, comment être en relation avec vos clients, avant même qu'il en devienne un. Je vous invite donc à vous inscrire afin de recevoir votre code d'accès personnalisé et être avisé dès la mise en ligne de la prochaine vidéo. Entre-temps, n'hésitez pas à communiquer avec nous, au groupe Marketing international, afin de débuter l'évaluation de la structure de votre service à la clientèle. Créer une relation avec vos clients, c'est plus que payant. À bientôt!